Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinaire celle-ci, il est très précisément 11h30, c'est parfait, on va euh, attendre 30 secondes, une minute grand maximum que tout le monde soit connecté pour démarrer ensemble. Euh, avant ça, s'il vous est possible euh, dans votre onglet chat euh, de me mettre un message si vous m'entendez bien, si vous voyez bien ma tête en bas de l'écran et puis ma présentation s'il vous plaît. Ça a l'air de fonctionner pour tout le monde. Le son est bon également Parfait, parfait, tout fonctionne. Ok, génial. Merci beaucoup pour, pour vos réponses. Bienvenue à tous. Pour ce qui est justement des onglets chat, cet onglet, vous pouvez bien sûr l'utiliser, surtout si jamais il y avait un problème technique. N'hésitez pas à m'alerter en passant par le chat. Juste à côté, vous avez un onglet questions. C'est important de passer par cet onglet question quand vous avez une question à me poser, tout simplement parce que ça m'est plus facile de les retrouver pour répondre au maximum de personnes. Si vous le mettez dans l'onglet chat, ça va se perdre en fait dans dans le fil des chats tout simplement. Donc on attend 30 secondes et puis on démarre ensemble. J'ai une première question, je vais y répondre tout de suite. Denis euh, qui demande si un, un replay sera disponible. Euh, oui, en effet, en fait, il y a un replay qui est disponible sur la plateforme LiveStorm, euh, sur la plateforme sur laquelle on, on fait ce webinaire aujourd'hui. Euh, moi, je vais également l'extraire et puis je peux vous l'envoyer, je peux le mettre également sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, on, a, on a plusieurs possibilités de vous donner ce, ce replay. Si c'est pour vous, bah, sur la plateforme LiveStorm, c'est parfait. Si c'est pour le diffuser, par exemple, dans votre entreprise, euh, je peux vous partager sur YouTube directement. Écoutez, je pense qu'on est à peu près tous présents, euh, encore une fois, Merci beaucoup euh, à tous d'être présents pour ce webinaire. Euh, je voulais commencer par un, un message de soutien euh, en cette période très difficile pour beaucoup. Sachez que chez celle-ci, comme dans beaucoup d'entreprises, dans le digital, euh, on se rend totalement disponible. On est vraiment à votre écoute euh, en cette période un peu particulière euh, quand vous souhaitez vous équiper d'un outil digital, quand vous souhaitez, pourquoi pas, euh, euh, aller vers de nouvelles fonctionnalités. Euh, on est vraiment là, on, est, on, est, on a beaucoup d'experts chez celle-ci qui peuvent vous conseiller dans les outils digitaux à prioriser, dans les fonctionnalités pourquoi pas celle-ci ou d'un autre outil dont vous avez besoin pour on va dire, traverser cette crise le plus simplement possible. Euh, on sait que ce n'est pas toujours facile de travailler à distance. Nous, on a les outils pour le faire dans celle-ci, mais on utilise également beaucoup d'autres outils euh, en interne qui viennent en complément de celle-ci. On peut tout à fait vous conseiller. Euh, moi, je peux également échanger avec vous. Ça fait déjà plusieurs années que j'accompagne des entreprises euh, dans leur digitalisation sur plein de sujets différents. Donc, n'hésitez pas à venir vers moi euh, et, et je prendrai vraiment du temps pour vous répondre et étudier euh, chaque situation. Euh, pour ce webinaire d'aujourd'hui, on va parler des fonctionnalités celle ci on va parler de nos, nos trois grands outils. Euh, on a 30 minutes pour le faire, donc ça va aller assez vite. Et on va euh, passer sur toutes nos fonctionnalités pour voir comment celle-ci répond à vos besoins. Sachez que ce webinaire va s'inscrire dans une série de webinaires. Mardi prochain, je vous présenterai vraiment l'outil CRM plus en profondeur comment les fonctionnalités de notre CRM peuvent vous aider à, à, à aller acquérir de nouveaux clients, à vendre plus, à vendre plus facilement euh, et toujours qualifier vos besoins clients. Donc voilà, ce sera vraiment du, du plus concret sur l'outil CRM et sur euh, toutes nos fonctionnalités car il y en a beaucoup dans cet outil CRM. Euh, on pourra également, si vous le souhaitez, le faire sur la facturation et la comptabilité. Ça, ce sera à vous de me dire ce qui, ce qui vous intéresse ou non euh, pour nos prochains webinars. On, je suis toujours preneur de, de vos retours. Donc, je vais commencer par vous présenter celle-ci. Je sais qu'aujourd'hui, on a des personnes qui nous connaissent, mais également d'autres qui nous ont juste testés ou qui ont juste entendu parler de notre nom. Donc, on va commencer par une présentation. Donc, déjà moi, je m'appelle Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel chez celle-ci. Je travaille dans le digital depuis maintenant un peu plus de six ans, depuis quatre ans chez celle-ci. C'est pour ça que je vous disais que je suis un bon interlocuteur pour parler de digital avec vous, si vous le souhaitez. Celle-ci, euh, celle c'est 70 salariés ici à La Rochelle sur le port des Minimes. On est tous présents ici. Euh, on a également un, un bureau à Bordeaux. Euh, Celle-ci, c'est maintenant euh, 11 ans euh, d'ancienneté. On a été créé par Frédéric Coulet et Alain Mévélec. Qui sont partis d'un constat assez simple. Le constat, c'était de dire que aujourd'hui, ça allait être obsolète de télécharger des applications, d'avoir des, des, des logiciels en dur chez vous. Je allaient vraiment passer sur du SaaS, et ils ont voulu vous proposer une expérience client unifiée de votre prospection jusqu'à votre comptabilité, en passant par la facturation. Celle-ci, en termes de chiffres, c'est environ 5 000 clients. Alors, ça, ça évolue tout le temps. On a tout le temps, tous les mois, on a la chance d'avoir des nouveaux clients. Et environ 30 000 utilisateurs. Euh, cette différence entre les deux chiffres vient tout simplement du fait que euh, aujourd'hui quand on a un compte, celle-ci on peut l'utiliser pour 5, 10, 15, 20, 200, euh, 300 euh, utilisateurs ce qui m'amène naturellement sur nos outils donc je vous le disais, celle-ci c'est trois outils, euh, un outil de CRM un outil de facturation, un outil de comptabilité euh, ce qui est important dans ce schéma de trois outils, c'est la continuité de votre parcours client, euh, on va pouvoir vous aider à le gérer de votre prospection jusqu'à votre comptabilité. On va commencer par l'outil de CRM, l'outil de relation client, euh, qui chez celle-ci euh, va de la prospection au devis. Donc vous avez un outil qui va centraliser votre information client au sein de votre fiche client, ça c'est très important, ça veut dire que tous les points d'entrée de celle-ci vont centraliser l'information à un seul endroit, pour que vous puissiez très facilement la récupérer et surtout l'utiliser. Euh, on va commencer par les fonctionnalités. Après, je vais vous donner un schéma classique. Euh, les fonctionnalités, c'est par exemple aller collecter des prospects. Euh, c'est aujourd'hui ce qu'il faut pour pouvoir euh, être pérenne, hein, pour pouvoir évoluer euh, dans son activité. Il faut aller chercher toujours de nouveaux clients. Donc, il faut prospecter. Euh, avec celle-ci, vous avez la possibilité d'incrémenter de nouveaux prospects, de nouveaux contacts dans votre CRM de façon automatique. Vous pourriez avoir une multitude de sources. La source qui la plus évidente, ça va être votre site Internet. Vous avez un site Internet qui draine des contacts. Sur ce site Internet, vous avez un petit formulaire de contact. Je suis intéressé par votre produit, par votre service. Au moment où moi, je le remplis, je vais automatiquement être créé dans votre solution CRM, celle-ci. C'est une des sources possibles. Il y en a beaucoup d'autres. Vous avez donc le ciblage également, euh, utiliser une solution comme euh, MixData, comme Corporama pour pouvoir cibler euh, bah, votre cible, priorisée, votre persona et puis ensuite l'incrémenter à votre CRM pour pouvoir générer des opportunités d'affaires. On a également, j'aime bien les citer, on a également GetQuantique qui vous permet d'identifier en fait, les visiteurs de votre site même s'ils abandonnent avant d'avoir renseigné un formulaire. Vous pouvez également euh, travailler sur ce type de, de, de contacts pour pouvoir, euh, derrière, créer des opportunités d'affaires. Ce qui m'amène naturellement vers cette création d'opportunités, donc comme je vous le disais, qui peut être automatisé, je peux avoir, par exemple, euh, une fois que j'ai rempli mon formulaire, comme je vous le disais, automatiquement, une opportunité à mon nom va se créer dans votre CRM, celle-ci, je vais apparaître dans le tunnel de vente que vous aurez déterminé. Chez celle-ci, des tunnels de vente, vous pouvez en créer autant que vous voulez, et vous pouvez leur donner la forme que vous voulez, avec trois étapes, si vous avez un cycle de vente très simple, ou avec... 5, 10, 15, 20 étapes si vous êtes sur un produit très complexe avec vraiment beaucoup d'étapes d'avant-vente, d'avant-signature de, de, de contrat, par exemple. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Par exemple, ça peut être intéressant d'en créer selon les sources. Vous avez une source site Internet, une source salon, une source d'achat de leads sur Mixdata Data, une source, peu importe, de... de de parrainage, par exemple, qui est une source très utilisée aujourd'hui et qu'il faut bien sûr utiliser, elle est très intéressante. Bah, vous avez ces sources qui vont être identifiées dans celle-ci. Donc Vous saurez quelle source fonctionne, quelle source fonctionne mal, ce que ça génère comme business. Et puis derrière, vous pourrez déterminer des tunnels de vente différents par rapport à ces sources. Euh, on ne va peut-être pas vendre de la même, de la même façon à quelqu'un qui vous connaît parce qu'il a été parrainé euh, que quelqu'un rencontré sur un salon, par exemple. Et vu qu'on va toujours vous offrir un maximum de personnalisation dans la communication, ben quand vous allez créer automatiquement des opportunités dans votre tunnel de vente, ben dans chaque étape de votre tunnel de vente, vous pouvez avoir des automations de mails. Les automations de mails dans celle ci c'est des scénarios que vous allez pouvoir préparamétrer. Et comme vous le voyez là à l'écran, on a schématisé deux étapes d'un tunnel de vente. Et ben on pourra avoir par exemple dans cette première étape, quand automatiquement une opportunité est créée à mon nom, parce que je me suis renseigné sur votre site internet, un premier mail va partir pour dire « Bonjour Anthony, merci d'avoir pris euh, contact avec nous. Euh, les renseignements que vous souhaitez sur le produit A, par exemple, pour lequel vous avez rempli ce formulaire, ben, on va vous les adresser euh, dans un premier temps par mail, et puis je reviens le plus rapidement possible vers vous euh, par téléphone. Ou alors, euh, euh, on s'organise un rendez-vous tout de suite. Voilà. » C'est vous qui allez déterminer le contenu de ce mail, de ce premier mail, euh, le rendre le plus personnalisé possible, euh, c'est tout à fait possible chez, chez celle-ci. Vous avez des variables qui vont être récupérées avec un prénom, par exemple. Et puis derrière, ça peut être un scénario de mail. Ça veut dire que j'ai un premier mail qui peut partir le premier jour, mais j'ai également un mail qui peut partir trois jours après, avec, euh, je ne sais pas moi, le partage d'un livre blanc, par exemple, euh, ou le témoignage d'un client qui correspond euh, à mon profil à moi, pour vraiment euh, me montrer que vous êtes la solution, vous êtes le produit, vous êtes le service dont j'ai besoin. Et ça, une fois que c'est paramétré, une fois que vous avez passé le temps... Pour le paramétrer, ça sera automatiquement. Donc, vous n'allez pas demander à vos commerciaux de passer du temps là-dessus. Vous aurez déjà déterminé ce schéma et ça sera de façon automatique. Et à partir du moment où je prendrai mon opportunité en glisser-déposer pour la passer dans une autre étape, bah ça va arrêter ce schéma de même et puis ça peut reprendre sur un autre schéma si j'en ai mis en place. Ou pas de schéma du tout dans la prochaine étape. C'est à vous de, de le décider. Euh, cette, ce tunnel de vente nous amène naturellement vers la création d'un devis. Ça, ça paraît être le... le le schéma classique d'un tunnel de vente, vous avez une prise de contact, vous avez un rendez-vous, vous avez une négociation, enfin un devis plutôt, et puis après peut-être une négociation. Et bien ce devis, vous allez pouvoir le créer dans le CRM, celle-ci, de façon très simple, parce qu'en fait, vous allez pouvoir créer des modèles de devis. Donc un petit peu comme pour, les, comme pour les mails, vous créez quelque chose, et ensuite, c'est récupérable, là, vous allez créer un modèle de devis ou 15 modèles de devis si vous voulez. Et puis, euh, comme ça, moi, commercial chez vous, bah, je vais pouvoir récupérer très facilement ce modèle, euh, modifier quelques lignes si j'ai besoin, et l'envoyer directement depuis la solution celle-ci à mon client par mail. Euh, une notion importante que je n'ai pas, pas notifiée, c'est que vous allez pouvoir connecter votre adresse mail avec celle-ci, donc celle-ci restera cachée, derrière l'adresse mail que vous allez utiliser tous les jours, imaginons que vous utilisez Gmail, c'est toujours Gmail qui va envoyer vos mails, c'est toujours votre adresse Gmail qui va apparaître, mais celle-ci sera en copie derrière, et donc tous vos mails vont être stockés dans la fiche client, et vous pourrez les faire partir directement depuis celle-ci. C'est euh, vraiment très puissant comme intégration, euh, ça paraît un peu évident quand on le dit comme ça, mais c'est vraiment important euh, d'avoir cette fonctionnalité dans votre outil CRM. Une autre fonctionnalité très importante quand on arrive à cette étape d'envoi de devis, ben c'est la signature électronique. Euh, J'ai créé mon devis en quelques secondes, je peux l'envoyer pareil en quelques secondes, Et ben, je vais encore prendre quelques secondes euh, pour ajouter une signature électronique. Euh, surtout en ce moment, c'est très important de sécuriser son business, donc de faire signer les documents, et c'est important de, de le faire dans de bonnes conditions. Ne pas demander un effort supplémentaire à mon prospect, à mon client, pour signer, mais bien de le faire de façon simple. Euh, et c'est le cas. Nous, on travaille avec YouSign, une société française qui va vous proposer une signature électronique. Ça fonctionne comme un paiement sur Internet. Vous avez un mail qui dit vous avez un nouveau document à signer. Je clique sur le lien, j'ai un résumé de ce que j'ai à signer. Si je le valide, je reçois un code de validation, je rentre mon code et le, le, le, le document est signé. Et vous, bien sûr, vous êtes informé que le document a été, euh, a été lu, a été signé. Euh, la signature est enregistrée à la Caisse des dépôts et vous sécurisez votre vente. Euh, je vais regarder, je crois que j'ai quelques questions. On va regarder ça tout de suite ensemble. Alors, voyons voir. Euh, nous avons des questions. Alors, le replay, c'est fait. Euh, Est-il possible de lier le formulaire de notre site à celle-ci directement C'est une question d'Alexandra. Euh, alors en effet, plusieurs possibilités, euh, c'est important d'ailleurs de le dire dès maintenant pour vous compreniez un petit peu le fonctionnement de celle-ci. Euh, nous on vous propose un widget que vous pouvez mettre sur votre site directement euh, avec quelques paramétrages par rapport à la qualification qui va alimenter euh, automatiquement votre celle-ci CRM. Maintenant si vous voulez vous euh, lier votre site Internet, le formulaire que vous avez travaillé, qui est vraiment à votre image, euh, à votre celle-ci crm c'est tout à fait possible. Deux possibilités, ou vous passez par notre service euh, de déploiement et formation, le service de Mathieu, qui va pouvoir vous le faire. Alors, bien sûr, ça a un coût. Euh, ou alors, vous avez les ressources en interne. Nous, on vous offre notre API qui est ouverte et qui vous permet de lier votre site Internet à celle-ci. Donc, dans, dans tous les cas, il y aura une solution pour le faire, ou en autonomie, ou en passant directement par les... Par les... Les, les, par celle-ci, par celle pardon. Euh, je pense que j'ai répondu à la question. Ensuite. Alors, lorsqu'on c'est une question d'Amandine de, qui demande si, lorsqu'on a un, un prospect, est-ce qu'il vaut mieux l'inscrire en tant que nouveau prospect ou nouvelle opportunité Alors, c'est deux choses différentes. Euh, il est important d'inscrire en tant que nouveau prospect. Un prospect, euh, c'est un client qui n'a pas encore acheté chez vous, tout simplement. Donc, en fait, vous enregistrez sa fiche prospect, avec son nom, son entreprise, son adresse mail. Et ensuite, avec cette entreprise, vous pouvez créer une opportunité d'affaires. On va prendre un cas concret. Imaginons qu'on se rencontre sur un salon. « Amandine, vous souhaitez me vendre votre service ou votre produit. Vous allez prendre mes coordonnées, me renseigner en tant que prospect. » Et vu qu'on s'est rencontré sur un salon et que vous avez vu qu'il y avait une opportunité d'affaires entre nous, vous allez créer une opportunité rattachée à ma fiche prospect euh, avec l'opportunité le, le, qui est euh, possible entre nous. Par exemple, euh, Anthony est intéressé par notre produit A. Euh, nous allons le recontacter dans temps de temps avec pourquoi pas un montant potentiel, avec pourquoi pas un devis rattaché. Donc vous voyez, c'est vraiment deux notions différentes. Pour un même prospect, je peux avoir plusieurs opportunités. Euh, des qui vont euh, être fermées, perdues, d'autres gagnées. Euh, ensuite, un client peut avoir une dizaine d'opportunités en cours sur différents produits ou services. Donc vraiment, il faut avoir cette notion que c'est vraiment pas la même chose aujourd'hui, un prospect peut avoir plusieurs opportunités. Alors ensuite Alors, j'ai des questions très techniques sur des, des, des outils particuliers. Euh, j'en ai plusieurs, j'en ai 5, 6. Euh, pour les outils auxquels celle-ci peut se lier, je vais répondre en globalité, c'est très simple. Euh, comme je vous le disais, on a une API, qui nous permet de nous lier pratiquement à tout à partir du moment où l'outil que vous allez utiliser a une API également. Euh, on va également vous proposer notre Marketplace euh, le marketplace celle-ci allez voir le site vous pouvez le faire pendant que euh, on est sur ce sur ce webinaire vous allez voir on a on a listé en fait nos partenaires avec lesquels on a déjà créé un lien ou avec lesquels c'est très facile de le créer via Zapier euh, vous allez retrouver par exemple Corporama vous allez retrouver euh, euh, tout, tous ces outils que nous on peut pourquoi pas utiliser au quotidien euh, vous allez vous allez voir des Ringover par exemple pour la téléphonie Xeno pour le chat où il y a déjà des liens qui sont créés euh, où vous n'aurez pas besoin de faire du code mais uniquement d'avoir un abonnement chez nous et un abonnement chez eux à savoir qu'à partir du moment où ils sont référencés sur notre marketplace, il y a également des offres commerciales chez l'un comme chez l'autre. Donc, c'est très intéressant. Alors, j'ai vu qu'il y avait euh, plusieurs outils hein, qui ont été, qui, dans les questions euh, qui m'ont été posées. Euh, allez jeter un coup d'œil. Si vous ne trouvez pas votre bonheur sur ces outils-là, n'hésitez pas à m'envoyer un message à moi euh, ou directement euh, au service commercial chez nous pour qu'on vous réponde, pour savoir si c'est un outil avec lequel on a déjà créé une connexion qu'on connaît déjà ou avec lequel on peut vous donner bah, un accès test chez nous avec notre API pour que vous puissiez voir ce que vous pouvez faire. Parce qu'il faut savoir que celle-ci peut vous proposer un compte de test euh, pendant 15 jours. Donc ça, c'est également intéressant quand vous avez besoin de prendre la main dessus pour voir comment ça, comment ça répond tout simplement. Alors, j'ai une question très spécifique également euh, par rapport aux imports euh, pour savoir à quoi correspond la ligne mise à jour. Euh, C'est une question très, très support. Donc, je, la, moi, j'avais la basculée au, au service support. Il faut savoir chez celle-ci, euh, quand vous êtes client ou même quand vous êtes prospect, vous avez une petite bulle de chat qui vous donne accès directement au support ici à La Rochelle, sont juste à côté, euh, et vous pouvez leur poser des questions et vous répondre en direct. Donc, là, pour le coup, ce sera plutôt eux qui vont vous répondre sur cette partie import. Il faut savoir également que chez celle-ci, on vous laisse libre dans vos imports, on peut également vous aider, mais vous avez la possibilité d'importer, d'exporter vos contacts, vos clients, vos prospects. Et j'ai encore une question, ensuite j'avance un petit peu. Euh, Marc qui pose une question par rapport à LinkedIn, euh, qui demande s'il peut suivre ses prospects et clients sur LinkedIn, euh, demande si Zapier peut gérer cette liaison entre LinkedIn et celle-ci. Euh, il y a plusieurs connexions qui existent. Euh, LinkedIn, c'est un outil très particulier. Euh, LinkedIn n'aime pas trop qu'on se connecte euh, directement à, à sa base de données. Je pense que, Marc, vous le savez, si vous utilisez un petit peu ce genre d'outil, euh, il faut savoir que euh, vous avez de toute façon la possibilité, ça dépend du compte que vous utilisez sur LinkedIn, euh, de faire des exports euh, et pourquoi pas de les réimporter dans votre celle-ci. Il euh, y a aussi des outils que vous pouvez interconnecter euh, entre eux, qui vous permettent, pourquoi pas de, euh, j'ai un outil en tête qui s'appelle l'AMLIS, qui vous permet de, de créer des automations de mails euh, pour faire pourquoi pas de la prospection avec lié à votre LinkedIn et pourquoi pas à partir du moment où il y a telle ou telle interaction, ça peut vous l'envoyer euh, sur un Google Sheet et vous le ramener après dans votre celle-ci. Donc euh, Là, on parle spécifiquement de Zapier pour, pour lier tel ou tel compte. Il faut savoir qu'énormément de choses sont possibles. Nous, on a déjà créé quelques-unes en interne, donc euh, encore une fois, n'hésitez pas à, à revenir vers nous euh, en one-to-one -one pour qu'on puisse euh, échanger sur les bonnes pratiques, mais, euh, mais en... j'ai envie de dire qu'il ne faut pas se laisser de limites. Euh, alors, j'en connais quelques-unes des limites, mais en l'occurrence, là, on ne les atteint pas. Euh, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Euh, J'ai une question également, j'avais dit que c'était la dernière, je vais encore en prendre une, euh, de Paul qui demande comment avoir une vue pipeline sur celle-ci avec l'avancée du process de vente euh, en fonction de nos prospects. Euh, bah, en fait, vous avez une vue pipeline hein, sur celle-ci tout simplement où vous pouvez avoir euh, une vue sur, un, sur votre pipeline, je ne sais pas moi, euh, qui va s'appeler prospection, l'autre qui va s'appeler salon, l'autre euh, formulaire, et puis vous aurez une visibilité ou par commerciaux, ou votre propre visibilité de vos opportunités, ou ceux de votre équipe complète, euh, avec une vraie vision d'opportunités qui est un, un rectangle physique que vous voyez évoluer dans votre cycle de vente, avec des dates d'échéance, avec des retards, avec des montants potentiels. Donc, vous pouvez vraiment avoir une vraie visibilité sur votre business. Je continue euh, sur la partie facturation. Ouais, on a passé beaucoup de temps sur le CRM, pardon. On va passer sur la facturation. Euh, pour la partie facturation, donc on, on va dans la continuité de notre outil CRM, on a créé un devis, ben, ce devis il a été accepté, il a été signé. Il va falloir à un moment le transformer en facture. Ben, encore une fois, celle-ci va vous proposer non pas de recréer une nouvelle facture, mais bien de générer une facture depuis votre devis. Donc, on va cliquer euh, sur « Transformer » et vous allez avoir un document qui va se générer automatiquement, reprenant la numérotation, bien sûr, de facturation, c'est obligatoire, euh, et vous allez avoir une facture euh, généré automatiquement. Encore une fois, vous allez pouvoir l'envoyer euh, directement depuis la même interface celle-ci par mail euh, et lui proposer, ça c'est très important, euh, une multitude de moyens de paiement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, pour donner le meilleur parcours client à vos clients, euh, il faut leur laisser le plus large éventail de possibilités pour ne pas se retrouver à un moment avec quelqu'un qui ne peut pas payer parce qu'il n'a pas la solution euh, qui lui convient. Donc, chez celle-ci, on vous en propose plein. Vous pouvez faire un paiement directement par carte bancaire. On peut gérer, euh, on peut gérer un prélèvement. On peut, pourquoi pas, travailler avec GoCardless, une solution justement qui va, générer, qui va gérer pour vous euh, les prélèvements. Euh, C'est surtout intéressant... Alors. Ils font du one-shot, mais c'est surtout intéressant quand vous allez faire euh, de la facturation récurrente. C'est également une option, une fonctionnalité chez celle-ci présente dans votre outil de, de facturation. Euh, si vous travaillez euh, sur une récurrence, par exemple, vous vendez, euh, euh, je sais pas moi, une box, par exemple, ça part tous les mois, vous avez besoin de facturer sur un an, deux ans, trois ans, tous les mois, tous les deux mois, tous les trois mois, Et vous allez pouvoir générer ça de façon totalement automatique euh, dans celle-ci. Vous allez euh, utiliser une facture que vous allez appeler « abonnement A » Cet abonnement A, vous allez décider sur combien de temps vous le mettez, un an, deux ans, trois ans, euh, quelle est la récurrence, est-ce que c'est tous les mois par exemple, à quel moment vous souhaitez qu'il parte, c'est euh, le, le premier lundi de chaque mois, c'est euh, le, le, le dernier vendredi du mois, peu importe, à, à vous de le décider. Et ensuite, vous allez pouvoir générer, juste en mettant générer, ça va générer automatiquement ces fameuses factures qui vont partir automatiquement vers votre client ou après validation de votre part. C'est vous qui allez le décider. Et imaginez, coupler ça avec un outil de prélèvement euh, qui va gérer les prélèvements pour vous, ça veut dire que tout est pris en charge à 100% et que vous n'avez plus rien à faire à part de la vérification. C'est pour éviter euh, que dans ces tâches qui sont assez fastidieuses et répétitives, de créer des erreurs. Là, la solution ne fera pas d'erreur, vous l'avez paramétré, vous avez vérifié votre paramétrage, euh, vous avez pourquoi pas un, un, une validation tous les mois juste visuelle, et puis ça va se faire tout seul. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu la puissance de, de l'outil en termes de récurrence. Je vais aussi aller sur un dernier outil, sur un dernier, une dernière fonctionnalité dans cet outil, c'est la relance automatique, très très important. La relance automatique vous permet d'être payé en temps et en heure, c'est crucial pour une entreprise. Donc en fait, celle-ci vous propose des scénarios de relance avant et après échéance. Donc, en fait, on va aller chercher la date d'échéance de votre document et puis on va vous proposer peut-être 30 jours avant euh, cette date d'échéance de commencer un cycle de relance par mail. pour dire, n'oubliez pas, dans 30 jours, vous avez la date d'échéance de votre document. Et si jamais euh, le document n'a pas été payé, la facture n'a pas été payée à date d'échéance, mais d'ailleurs, vous avez un scénario également euh, post-échéance qui va vous permettre de relancer euh, efficacement votre client pour éviter d'avoir des impayés. Et tout ça, encore une fois, de façon automatique. Donc, on ne va pas demander à quelqu'un, à votre ADB, de passer beaucoup de temps à faire ça. Il sera là juste là, en fin de cycle, en disant, « Ok, bah là, on n'a pas eu le paiement. Euh, on a réussi à, à en faire payer 99 mais il y a un petit pourcent qui n'a pas payé. Bah là, je vais prendre le relais. » Je vais juste regarder si j'ai quelques questions et on passe rapidement sur le dernier outil. Alors J'ai une question de Chloé qui demande si on peut modifier une facture générée à partir du devis. Alors non. À partir du moment où vous allez générer votre facture, la loi fait que votre facture n'est plus modifiable. Ça veut dire que celle-ci, en fait, quand vous allez vouloir la modifier, va générer automatiquement une, un avoir. Euh, et ça, c'est très intéressant, c'est également une fonctionnalité très importante quand vous voulez gérer votre facturation. Faites bien attention que, bah, déjà, le logiciel soit en norme, c'est logique, et que ça génère automatiquement votre avoir. Euh, si vous devez vous-même faire l'avoir et refaire la facture, c'est encore une fois source d'erreur, ça va prendre du temps, vous allez rapidement vous perdre. Donc non, euh, c'est n'est pas quelque chose qui est possible, il faut vraiment repasser par la facture, générer un avoir, et ensuite la modifier. Euh, J'ai également une question de Mathieu qui me demande qu comment créer un système de parrainage. Euh... Alors, attendez, Hop, je ne l'ai plus. Voilà, un système de parrainage grâce à celle-ci. Euh, alors, il faudrait savoir exactement ce que vous entendez par un système de parrainage. Euh, si c'est pouvoir proposer à vos clients de parrainer d'autres clients, euh, bah, vous pouvez tout simplement avoir, par exemple, dans celle-ci, si on parle de documents de vente, avoir un modèle de document qui va s'appeler euh, parrainage. Et vous savez que quand vous avez euh, quelqu'un qui vient vers vous de la part d'un de vos clients, il est donc parrainé. À ce moment-là, vous prenez ce modèle de devis et vous avez, pourquoi pas, une remise qui est notée. Euh, je ne sais pas, moi, un, un, un cadeau qui est envoyé, peu importe, euh, on, peut, on peut tout imaginer. Mais c'est possible via le modèle de document. C'est également possible via les sources, très intéressant, de se dire aujourd'hui, bah, moi, j'ai un tunnel de vente spécifique pour mes parrainés et j'ai une source, euh, une source d'opportunité. Une source d'opportunité, c'est quoi C'est un, un champ de qualification euh, que vous allez renseigner et quand vous aurez euh, créé cette opportunité, quand vous l'aurez fait vivre, ben vous serez capable de dire à tout moment, eh ben, au mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, peu importe quand, ben voilà combien j'ai eu d'opportunités créées avec la source parrainage, voilà ce que ça m'a rapporté en business, voilà combien j'en ai perdu, et, et voilà comment ça fonctionne pour telle ou telle celles euh, de chez nous par rapport à cette source. Ça, c'est crucial. Pour votre développement, ça veut dire avoir une vraie visibilité de votre business, de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, euh, de pouvoir mettre le doigt sur quelque chose qui fonctionne bien et le multiplier euh, pour que ça fonctionne encore mieux. Là, le parrainage, c'est un exemple parfait parce que le, le parrainage va permettre d'identifier pourquoi pas dans un champ de qualification le parrain, celui qui a été parrainé, en combien de temps on lui a vendu notre prestation, est-ce que le cycle de vente est plus intéressant, est-ce que le rendement est plus intéressant. Enfin, Tout ça, c'est vraiment une notion très intéressante à avoir en tête pour pouvoir développer votre business. Mathieu qui me demande comment identifier le parrain, parce que je vous dis, en fait, quand on identifie le parrain, il faut, euh, il faut donner à ce parrain euh, la possibilité d'un lien spécifique, par exemple, qui va vous envoyer euh, vers un formulaire spécifique pour, pour l'identifier chez vous, euh, ou alors, c'est tout simplement le parrain qui vous donne les coordonnées, et vous, quand vous créez l'opportunité, bah, vous notez le nom du parrain. Chez celle-ci, vous avez la possibilité de qualifier comme vous le souhaitez, euh, vos prospects. Ça, c'est très important. C'est se dire, OK, il y a une qualification classique, le nom, le prénom, l'adresse mail, ce qu'on peut voir partout, le nom de la société, peu importe. Euh, mais chez celle-ci, on s'est rendu compte que vous avez tous des besoins de qualification totalement différents. Donc, en fait, on vous laisse libre de les créer. Vous pouvez créer vos champs de qualification euh, dans l'outil celle-ci. Par exemple, si votre champ de qualification important, c'est de savoir comment il vous a connu, euh, par quelle personne il vous a connu, bah, vous aurez un petit champ de qualifi qui va, qualification qui va s'appeler parrain. Et là, vous pourrez mettre l'adresse mail du parrain, par exemple vous pourrez le retrouver très facilement. C'est vraiment, euh, vraiment un point très important, parce que tous les champs de qualification chez celle-ci, natifs, ou que vous allez créer, vont se transformer en champs de segmentation à un moment. Donc, euh, un outil dont on n'a pas parlé, c'est le marketing, mais à un moment, si vous identifiez des parrains, ce serait peut-être sympa de pouvoir les identifier facilement, tous ces parrains, euh, et de leur envoyer une communication spécialement pour eux. Merci beaucoup cette année d'avoir parrainé deux, trois, quatre personnes. Euh, on est très content de savoir que vous avez tellement aimé nos services que vous avez parrainé à votre tour. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est toujours intéressant de pouvoir segmenter au plus près euh, de la qualification, et c'est le cas avec celle-ci. Je continue, euh, parce que je suis encore une fois beaucoup trop bavard, je continue sur l'outil de comptabilité, euh, qui est le dernier outil, celle-ci, qui vous permet de, de, de fermer la marche de, de, de notre outil, de notre logiciel, euh, qui va vous permettre, par exemple, de connecter vos comptes bancaires. Donc ça, encore une fois, c'est une manipulation très longue pour votre service comptabilité, par exemple, en interne, votre ADB, qui va aller vérifier votre comptable, qui va aller vérifier vos comptes bancaires régulièrement. Il faut savoir qu'un comptable va le vérifier plusieurs fois dans la journée sur tous vos comptes bancaires. Donc si vous êtes euh, sur différents comptes bancaires, dans différentes banques, il faut retaper les codes à chaque fois, aller vérifier ce qui s'est passé, les débits, les crédits. Euh, celle ci on vous propose de les connecter. Avec Budget Insight, euh, qui va se gérer, qui va gérer cette connexion, et vous allez avoir une visibilité de tous vos différents comptes bancaires directement dans votre interface celle-ci. Donc, la première question que vous allez vous poser, c'est qui a accès à cette visibilité Je vous rassure, dans celle-ci, vous allez donner des droits et des accès euh, à chacun, et vous pouvez donner ces droits uniquement aux comptables, uniquement à votre ADV, uniquement euh, bah, vous en tant que responsable de, de, de l'entreprise, en tant que chef d'entreprise. Et donc, c'est des minutes et des heures gagnées chaque jour à vérifier vos comptes, vos débits, vos crédits. On va également pouvoir faire des rapprochements bancaires. Vous allez pouvoir rapprocher vos lignes de compte bancaire, vos débits, vos crédits, à des documents euh, qui ont été créés dans celle-ci. Par exemple, une facture, euh, vous avez le crédit qui est arrivé sur votre compte, vous allez pouvoir directement rapprocher ces deux documents. Euh, C'est une manipulation qui était euh, historiquement très longue euh, pour la service comptabilité, qui devait le faire euh, très souvent à la main, ligne par ligne. Là, celle-ci va vous proposer des rapprochements automatisé avec euh, une date de document, avec un nom, avec un montant qui correspond, et va vous faire des, proposi des propositions. Et vous aurez, vous aurez juste à les valider, pardon. Donc c'est vraiment, encore une fois, quelque chose qui va être automatisé. C'est l'automatisation intelligente. Ça veut dire qu'on ne va pas vous proposer tout, tout automatiser tout et n'importe quoi. C'est vraiment les actions qui vous prennent du temps, qui sont source d'erreurs. Euh, on vous propose une solution qui va éviter justement ce, ce type d'erreur. Euh, J'ai également le calcul de marge. Euh, bien sûr, vous aurez la possibilité euh, d'avoir votre marge en temps réel. Ça, c'est également très intéressant. Euh, depuis le devis, euh, où vous avez vraiment le, le coût d'achat du produit que vous allez vendre et que vous savez précisément la marge que vous allez faire sur ce produit, pour ne pas euh, se retrouver avec, euh, avec de mauvaises surprises en termes de facturation. Et également euh, une visibilité. Euh, une visibilité complète de votre marge. C'est ça qui va vous faire vivre, très clairement. Euh, ce n'est pas forcément ce que vous facturez, mais plutôt la marge que vous allez effectuer. Donc, vous avez une visibilité. Il faut savoir que dans celle-ci, vous allez récupérer une somme importante de KPI euh, sur euh, des statistiques de vente, sur des statistiques de source d'opportunités, euh, sur des statistiques de, de, de facturation, de de catalogue également, qu'est-ce que vous vendez le plus, euh, quel est le commercial qui vend le plus, euh, vos impayés, Voilà, on va vous monter un maximum d'informations pour pouvoir consolider euh, votre, euh, votre, votre expérience sur la solution celle-ci. Donc c'est vraiment très important. Et bien sûr, on peut exporter facilement ces écritures comptables, on peut même faire plus que les exporter, on peut donner à notre expert comptable un accès à la solution celle-ci, c'est un accès qu'on vous offre, on ne vous demandera pas de le payer en plus. Et vous allez pouvoir dire à votre expert comptable, ben « Voilà, vous avez besoin de récupérer des documents de facturation, de comptabilité. Moi, mon, ma solution, celle-ci, les génère automatiquement. Ben, vous avez juste à venir les chercher. Euh, » Aujourd'hui, les experts comptables connaissent plutôt bien celle-ci, euh, l'utilisent beaucoup. Donc, en plus, s'ils n'ont pas besoin que vous les formiez, ils connaissent déjà la solution et ils vont pouvoir venir chercher ceux dont ils ont besoin. Ce veut dire qu'eux vont gagner beaucoup de temps vous également, parce que vous n'aurez pas besoin de passer beaucoup de temps à récupérer les documents, euh, ils le font eux-mêmes, ce qui veut dire qu'ils vont également vous facturer moins cher. Donc c'est encore une fois une automatisation intelligente qui vous permet de gagner du temps et de gagner en argent. J'ai une question d'Emmanuel qui demande donc si on est un outil comptable. Euh, on est un outil comptable, euh, on va dire, sur les premiers niveaux de la comptabilité. Euh, on va gérer euh, euh, des livres de comptabilité, par exemple. On va pouvoir vous donner vos écritures comptables. Voilà ce que, ce que, ce que je voulais vous dire. Euh, après, on se lie aussi à des outils d'expertise comptable. Euh, si vous le souhaitez. On a par exemple sur la Marketplace dont je vous parlais tout à l'heure, une somme importante de partenaires parce qu'ils aiment utiliser celle-ci et ils proposent des connexions entre l'outil celle-ci et des outils d'expertise comptable Voilà pour aller plus loin dans la comptabilité. Pardon, je regarde si j'ai quelques questions. Euh, je suis déjà en retard, je suis désolé. Là, j'ai des questions que je vais remonter, Didier, euh, par exemple, que je vais remonter directement au support. Vous avez des questions vraiment plus, plus techniques. Euh, ce serait intéressant d'ailleurs savoir si vous utilisez déjà celle-ci, euh, si vous êtes en compte test, ou si... Euh ou si vous avez besoin, qu'on vous, qu vous montre comment fonctionne la solution. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas euh, là, à me mettre des messages sur le chat, sur les questions, je vais les reprendre. Si vous souhaitez qu'on vous déclenche un compte test, par exemple, ou si vous souhaitez que je vous mette en relation avec un expert pour qu'il vous montre. Euh, ce qui est très intéressant quand on parle à un expert, celle-ci, c'est que là, moi, je fais du générique, eux, ils vont faire du spécifique. Ils vont prendre la somme de vos besoins. Euh, les cinq premières minutes de votre conversation, c'est vous qui allez dire, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que j'aimerais dans l'idéal, comment celle-ci peut répondre et vous allez avoir un expert qui va vous répondre de façon très transparente et qui va vous dire, voilà, nous, on est à même de vous accompagner sur la totalité. On va répondre à 100% à vos besoins, ou alors attention, on n'est peut-être pas forcément l'outil dont vous avez besoin, vous avez plutôt besoin d'un outil métier. Euh, on, on, met, on a vraiment à cœur de répondre de façon transparente. Euh, nous, ce qu'on a besoin d'avoir chez celle-ci, c'est des clients euh, fidèles et satisfaits, et qui vont, par exemple, parler de celle-ci autour d'eux. On parlait de parrainage, donc en aucun cas, on va vous proposer une solution qui ne serait pas adaptée. C'est vraiment, vraiment important pour nous, c'est un, un, un point d'honneur. Euh, je vais juste vérifier je crois que j'ai passé je suis bien au bout de mes slides oui parfait euh, juste pour cette slide euh, moi j'aime parler de nos outils préférés on en utilise beaucoup qui sont liés à celle ci directement euh, moi j'appelle ça votre écosystème euh, les outils que vous utilisez tous les jours moi j'ai conscience que quand on utilise un CRM par exemple surtout quand on fait du travail à distance on a besoin de la téléphonie Donc, potentiellement on a besoin de ring over euh, les mails, c'est évident. On a besoin de faire des campagnes mails, par exemple, euh, peut-être plus poussées qu'avec celle-ci. Donc, vous voulez utiliser des, des outils de campagne, de nurturing d'email. Euh, tout ça, c'est des outils que nous, on utilise au quotidien euh, sur le service marketing, sur le service commercial. Donc, on, on aime partager un petit peu avec vous euh, ces, ces, ces astuces et comment on les utilise, comment on les lit les uns avec les autres. Donc, il y a déjà beaucoup de vidéos qui existent et sur la Marketplace, et sur l'Académie, celle-ci, vous pouvez découvrir nos fonctionnalités, voir comment elles s'intègrent les unes aux autres, voir comment on s'intègre aussi à votre écosystème, comme, comme je viens de vous le dire. Donc, encore une fois, allez voir un petit peu euh, ce contenu. Moi, je vais vous partager sur le chat euh, les, les différents liens. Euh, on a également sorti un livre blanc hier, donc n'hésitez pas à le télécharger pour prendre un petit peu connaissance. Chez celle-ci, on aime... Encore une fois, partager avec vous. Donc, on vous donne beaucoup de contenu, euh, beaucoup de choses que vous pouvez lire, que vous pouvez euh, regarder. Et on se rendra bien sûr tous disponibles euh, si vous avez des questions. Je vais prendre bien sûr toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu. Euh, je vais revenir vers vous ou moi directement ou notre service CSM qui est là pour vous accompagner ou même le service de nos, de nos experts sur les services commerciaux pour, euh, pour pouvoir prendre les renseignements. Euh, N'hésitez pas à revenir vers moi, vers nos équipes, euh, par LinkedIn, par, euh, par mail, comme vous le souhaitez. Et on pourra, on pourra échanger ensemble. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on, on fait vraiment euh, un point CRM, on va prendre un cycle euh, de, de prospection, on va regarder comment on peut créer un tunnel de vente, comment on va aller jusqu'au devis, et on va vraiment regarder toutes les fonctionnalités du CRM qui font l'outil parfait euh, pour votre relation client, surtout à distance, encore plus à distance, encore plus aujourd'hui. Donc voilà, inscrivez-vous si vous le souhaitez, c'est sur l'Akstorm aussi, ça va durer 30 minutes maximum et on ne parlera euh, que du CRM, prospection, euh, échange client et devis. Merci beaucoup d'avoir été présents, vous avez été nombreux aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée.